Mesdames et Messieurs, amis abonnés de notre page YouTube, Mafrica TV, euh, salut et bienvenue naturellement sur votre émission, euh, Le Ranka. Merci de continuer à nous faire confiance. Merci de toujours inviter les amis à s'abonner sur notre page. Euh, vous savez, nous sommes les gars du terrain. Nous sommes cette fois-ci sur ce terrain plus précisément au niveau de sous non loin du collège Le Nil, à côté de la maison ou des royaumes des témoins de Jéhovah. Euh, cette fois-ci, nous avons décidé d'aller dans un corps de métier qui souvent nous semble bizarre, euh, corps de métier qui nous fait aussi souvent euh, souffrir. Oui, avez-vous déjà loué à Douala? Êtes-vous déjà parti à location à Douala? Avez-vous déjà cherché la maison à Douala? Je peux vous assurer, en termes d'expérience, j'ai marché. À sauté, j'ai marché jusqu'à mes c'était infini mais il n'a pu trouver la maison. Il a fallu que je fasse appel au service d'un immobilier pour pouvoir retrouver euh, facilement la maison avant de continuer à bargarer avec la baïresse et les bailleurs. Alors, mesdames et messieurs, cette fois-ci, nous allons partir à la rencontre d'un jeune homme euh, qui a consacré euh, déjà 8 ans de sa vie dans le métier d'immobilier. Lui, c'est bien sûr Eric Morta qui nous attend à quelque part. Mais bien avant, permettez-moi de dire un bon après-midi à Kola Ziakou qui, depuis la... Régale l'émission Myfrica TV. De saluer également mon inconditionnel euh, Duplex, l'animateur. Euh, saluer également Marius. Entendez pas là DMS. Sans oublier Mars Even. Mes bons petits. Donc bienvenue sur votre émission MyFricaTV, TV. Suivez-moi, je suis Eric Mota. Mesdames et messieurs, comme prévu, nous sommes avec euh, René Morta qui va nous parler amplement de cette affaire d'immobilier au Cameroun. Vous savez, trouver la maison au Cameroun, euh, c'est autre chose. Et aller encore bagarrer avec le bailleur ou la bailleresse, c'est autre chose. Euh, pour euh, arriver à la location ou encore euh, dans sa nouvelle maison, il faudrait forcément passer par des personnes. Et euh, Mortel, à de... bon après-midi. Ah, bon après-midi à vous. Et à euh, euh, pas, si y a la forme On peut. La voix s'en sort pas, c'est comme si elle y a de champagne. Qu'est-ce qui se passe là euh, Non, ce pas ça. En fait, euh, c'est une grande surprise mmh. de vous voir chez moi. C'est un peu ça l'émotion ouais. que j'ai ce matin. Voilà, certainement. C'est comme ça l'émission Ranka. On va toujours à la rencontre de notre invité. Bon, Monta, euh, métier d'immobilier, j'aimerais que tu te présentes à tous ceux qui te regardent là. Euh, regarde la caméra, je te présente. Parce que moi, il serait mieux de te présenter que toi. Euh, moi, c'est Morte Eric euh, René. Mm. Euh, je suis euh, agent immobilier des marchés mm. pour des maisons, pour des voitures, pour des terrains. En fait, notre métier au Cameroun est un peu euh, vulgarisé par certains, certaines personnes qui le, le, le prend un peu dans, dans un style non professionnel. Mm -hmm. Mais sinon, au Cameroun, pour trouver la maison... Présentement, elle est très difficile, il mm -hmm. faudrait passer par des agences immobilières. Mm -hmm. bon, donc, je fais partie d'une agence immobilière. Morta, s'il fallait situer déjà l'agence immobilière, votre agence, c'est quel nom C'est ah. situé à quel niveau En fait, euh, mon agence est située au niveau de Lorpom mm -hmm. au niveau de derrière Gabomba. J'ai mm -hmm. euh, pris personnellement derrière Gabomba. Ok. Ok donc on va comprendre la vage. morta immobilier. Euh, oui précisément morta immobilier et fils. Voilà morta euh, et fils immobilier. Voilà morta euh, comment, co comment comprendre la fait que quand on vient euh, souvent à prendre vos numéros sur les plaques il faudrait qu'on envoie 5000 francs avant de vous rencontrer et parfois on envoie cinq mille francs on ne voit pas qu'est-ce qui se passe finalement. Ah, en fait, euh, notre métier est fait de beaucoup mmh. d'obstacles. Mmh. Il y en a certains qui s'azardent à, à le faire en publiant sur des plaques des maisons à louer et à chercher à naquer certains clients. Mmh. Mais ce n'est pas comme ça vraiment que ça se passe. Lorsque vous avez le numéro d'un agent immobilier via Facebook, mmh. WhatsApp ou bien euh, YouTube, mmh. vous le contactez, vous passez soit dans son bureau, il faut le voir d'abord physiquement. Tout à fait. Enfin, d'ouvrir un dossier, et c'est lorsque vous ouvrez le dossier que vous payez, les frais de démarche. Mmh. Et après les frais de démarche, lorsque vous êtes satisfait, on parle de commission. C'est commission. un peu comme ça que notre métier, ça marche. Oui, commission, ça varie de combien à combien Le frais de, On commence par frais de démarche. Frais de démarche, c'est combien bon, Les frais de démarche dans les, les maisons simples, comme les chambres et studios, parfois c'est 5 000. Mmh. Ça varie de 5 000 à 10 000. Mmh. Les frais de déplacement, bon, je peux dire déplacement de, euh, de démarche. Euh, ça varie de, 7, de 10 000 à 15 000 pour les appartements, les villas. Et pour les, les terrains, duplex. Et, et pour les terrains et les voitures, ça dépend. Mm -hmm. L'entrée en bourse, c'est 25 000. Mm -hmm. Parfois, ça va de 25 000 à 100 000 francs. Mm -hmm. Ça dépend du business de terrain que vous avez en main. Tout à fait. Euh, Morta, pour obtenir, je veux dire, pour avoir une maison, pour mettre une maison à location, est-ce que vous, avez, vous allez au préalable rencontrer le propriétaire de la maison ou c'est le propriétaire de la maison qui vient contacter l'agence immobilière en fait, euh, nous avons des, des agents mobiles mmh. qui font de porte en porte pour y chercher des maisons. Mmh. Et le, la plupart du temps, ils négocient des prix avec le bailleur. Mmh. Et lorsqu'ils s'entendent, surtout, nous enregistrons ce bailleur dans notre cerveau. Euh, Ouais. Dans, notre, dans le cerveau de notre machine. Dans notre cerveau, en effet. Euh, de... Ok. Mm -hmm. Et d'autre part, c'est un bailleur qui nous aborde et nous, pro nous propose sa marchandise, ses maisons, et puis nous voyons que si ça mérite les prix. Et puis nous entendons aussi avec lui pour faire cela, son service. Bon, quelles sont vos relations avec les autres euh, immobiliers Je veux dire, euh, ce, parce qu'il m'a faut que souvent, on donne le numéro, on m'a dit que dans votre truc, c'est un peu du business. Tu me fais, je te fais. Est-ce est vrai En fait, nous, les immobiliers du Cameroun, nous avons beaucoup de sites. Mmh c'est-à-dire euh, WhatsApp euh, avec lequel nous communiquons entre nous mmh. puisque nous ne pouvons pas couvrir toutes les zones de, du littoral. Mmh. C'est pour cela qu'il faut avoir des sites où vous pouvez communiquer en parallèle avec d'autres agences immobilières ou d'autres démarcheurs. Mmh. Donc c'est à part là que nous, pouvons, nous, pouvons, euh, nous, nous nous organisons pour pouvoir loger nos clients en, en faisant un symbiose. voilà et est-ce que vous avez cette habitude aussi de trouver une maison qui n'est pas très bonne et miser sur la maison afin de, je veux afin de, de, de, de la placer en location? Parce oui, que, parce oui. que vous, vous, vous misez sur des maisons. Oui, oui, il y en a des maisons où on prend, qui ne sont même pas encore achevées. Nous investissons cela. En tout cas, ça, c'est un contrat avec le bailleur. Mmh. Nous investissons sur cette maison et nous mettons nos prix pour la maison, afin de recouvrir d'abord nos frais de dépenses. Mmh. Et puis, enfin, nous signons un contrat avec le bailleur pour gérer l'immeuble. Ok, ok. Euh, les, les chambres, s'il fallait euh, parler de chambres, la chambre la plus moins chère, c'est combien Chez vous En fait, la chambre la plus moins chère chez nous, c'est 25 000 francs. La chambre, je n'ai pas de chambre Oui, la chambre la plus moins chère, ah, c'est 25 000 francs. Ça veut dire sang. une chambre moderne, c'est -ce Oui, une chambre moderne, chambre Et douche, parfois cuisine. Ah, ok, maintenant, donc, vous n'avez pas souvent ces affaires qu'on dit souvent euh, qu'on cuisine quong... Bon, quand on dit qu'on cuisine, c'est vraiment au Cameroun quand nous parlons de qu'on cuisine. Mm -hmm. Parce que d'habitude, c'est cuisine américaine. Ah, cuisine c américaine. Oui, oui, Langage sur... technique. Oui. En fait, <rire> c'est ça. Bon, il y a les chambres avec coin cuisine, comme mm -hmm. on dit en Afrique. Euh, c'est pour permettre au moins à celui qui est dans la chambre de pouvoir nettoyer sa vaisselle sans mm -hmm. ambiguïté. On okay. un peu ça. Et maintenant, signe pas toi au niveau des studios. Studios modernes. Bon, les studios modernes varient de 35 000 jusqu'à 200 000 francs. Mm -hmm. Du modèle. Mmh, ça Et 200 des 000 francs se situent dans quel quartier, que quartier En plupart du temps, les, les studios un peu coûteux sont situés dans les quartiers comme Bonapriso, Bali mmh. Bonanjo. Mmh, ok, ok, ok Bon, euh, Morta Votre quotidien, je posais la question de savoir comment, Quelles sont vos relations avec les autres Bon, on parlait tout à l'heure Comme on dit, partout dans tout Le euh, corps de métier, il y a tous les charlatans Charlatans, ceux qui ne savent rien du métier Mais qui parviennent quand même à glaner l'argent Et détruire même encore euh, Je vais dire, les, les, les principes même du métier Ou encore les, les, les, les, les, La dontologie du métier, si faut qu'on dise ainsi euh, Morta quand vous, quand vous êtes en face d'une telle personne, qu'est-ce que vous lui dites, qu'est-ce que vous faites avec lui, qu'est-ce qu'il ne sait pas Vous l'appelez aussi immobilier, vous l'appelez comment Bon, d'abord, notre métier est vraiment fait de beaucoup d'ambiguïté. Il y en a qui prennent cela, des charlatans, je ne les appelle mmh. pas des démarcheurs, mmh. des charlatans qui passent le temps à narquer les clients. C'est ça qui dérange aujourd'hui dans l'immobilier au Cameroun. Donc c'est pour cela que nous avons préféré être une structure reconnue. Mmh. Et lorsque nous sommes reconnus, nous ne travaillons pas avec ceux qui, qui font du faux. Parce que nous travaillons toujours avec des gens qui sont prêts à... Nous sommes prêts à les retrouver n'importe où que nous voulons. Mmh. Et Parce qu'ils ont les bureaux précis. Donc pour cela, je peux dire que dans notre métier, il y a les bons, il y a les moins bons. Mmh. Morta est fils agent immobilier. Je vais dire aux agences immobilières, euh, mon très cher est-ce que tu as, déjà, tu, tu as déjà légué, je veux dire, le métier à d'autres personnes Est-ce que tu as formé d'autres personnes euh, qui pourraient euh, forcément continuer le métier au cas où tu es un handicap ou tu es couché sous un lit Oui, oui, bon, notre métier, nous formons tous les jours des jeunes, car au Cameroun, il n'y a pas de sous-métier. Mm -hmm. Euh, je peux dire, j'en ai déjà formé plus d'une dizaine de Camerounais dans l'immobilier, mm -hmm. car tous les jours, ils sont là, ils veulent du travail. Il faut d'abord les former afin de les donner ce travail, parce que ce travail n'est pas facile. Mm -hmm. Certains pensent que c'est très, très facile. Mm -hmm. Ce n'est pas du tout facile. Mm -hmm. C'est un travail avec beaucoup d'étapes ouais Pour pouvoir euh, loger. OK. Monta dans tous les métiers, on dit souvent gérer le retour. Est-ce que Morta a déjà fait, eu à faire la cellule ou la prison pour une affaire mal gérée concernant l'immobilier Bon, l'immobilier, ce sont les affaires. Mm -hmm. Et quand on dit affaires, on s'attend à tout. Mm -hmm. Je ne pourrais pas vous mentir, chers spectateurs, euh, moi, dans mon business, j'ai eu à tourner... Une affaire de terrain qui a tourné mal parce que mmh. le propriétaire a eu à accepter le ventre. Mmh. Pourtant, ce n'était pas normal car il n'avait pas fait signe à sa femme. Voilà. Donc, ça nous a aussi pénalisé. Nous avons fait la cellule. Mmh. Mais tout s'est bien passé à la fin. Tout à fait. C'est important. Euh, maintenant, euh, on on, c'est vrai qu'on devrait commencer par là. Euh, la jeunesse, qu'est-ce qui pousse Morta à entrer dans le corps de euh, l'immobilier Qu'est-ce qui pousse Morta est-ce que Morta a, a, a, a au préalable reçu quelques euh, formations pour être du métier mmh, Bon, moi j'ai fait l'immobilier, ça fait aujourd'hui euh, 8 ans. Mmh. En fait, euh, l'immobilier, je ne l'ai pas appris mmh. quelque part. Mmh. J'ai juste pensé avec ma tête parce que en travaillant dans des entreprises. J'avais toujours des gens qui demandaient, j'ai besoin de la maison à tel endroit, j'ai envie d'un studio, j'ai envie d'un appartement. Par contre, moi j'avais cette opportunité de voir des appartements à louer par-ci, par-là. Je les envoyais dans les agences immobilières. Enfin, on les logeait et j'ai constaté que par là, j'avais souvent des petits pourcentages de ces agences immobilières. Directement j'ai dit bon, pourquoi pas me lancer aussi dans ce business Peut-être c'est vraiment mon domaine là-bas mm -hmm. et je me suis lancé et là je m'en sors, je ne peux pas vous mentir. Mm -hmm. Je parviens à nourrir ma petite famille et me regarder moi-même. Étant et, ton propre patron, il faut le dire. Bon, euh, euh, Mortin, est-ce que tu as un jour euh, pensé à vouloir euh, réfuter, rejeter cette affaire d'immobilier Dieu ne fait même plus l'affaire, la est quoi. Est-ce que tu as pensé à ça un jour ah, Je ne pourrais pas vous mentir plusieurs fois. Hmm. Car l'immobilier que vous voyez là, il y a les, des sous dans l'immobilier. Donc, il y a parfois, vous voyez, vous faites un, un business, vous êtes sûr que vous allez avoir, vous vous êtes dupé vous-même. Parfois, ça vous énerve si bien que vous décidez de ne même plus en faire partie de ce, de, de ce corps. J'ai eu à penser plusieurs fois. Mais je suis toujours bon, car c'est Dieu la force. Ok, c'est Dieu la force. Morta, quel est euh, ton plus gros chiffre d'affaires Combien est-ce que tu as eu dans l'immobilier qui a dit « waouh » Enfin, je veux dire la plus grosse somme. En fait, euh, dans le domaine du logement, mmh. des maisons, j'en ai le Je globaliste tout, ça veut dire voiture, terrain, euh, maison à louer. Bon. Et quelle est la somme que tu as reçue une fois Il t'a dit « Waouh !» En fait, la plus grosse somme que j'ai eu dans l'immobilier, mmh. j'ai fait une affaire de terrain, j je me suis en sorti avec 5,5 millions. Wow. Donc c'était ma plus grosse somme dans l'immobilier que j'ai eu à faire. Mmh. Euh, et j'étais vraiment, c'est ça qui m'a vraiment donné la force de comprendre qu'il faut toujours patienter. Mmh, la patience. Mmh. Voilà. Euh, Morta, qu'est-ce que tu conseilles à ceux qui nous regardent et qui voudraient aussi se dans l'immobilier euh, En fait, je voudrais dire à mes frères, mmh. qui veulent faire dans l'immobilier, que ce n'est pas un métier facile. Mmh. Et ce n'est pas un métier de malhonnête. Mmh. C'est un métier très, très honnête. Et que pour, gagner son, pour avoir son gagne-pain, on doit travailler. Donc ceux qui, qui veulent toujours nous, nous gâter ce métier, ils doivent se mettre à l'écart. Parce que notre métier d'immobilier, c'est un métier très très honnête. Mmh. Et lorsque nous sommes honnêtes devant un client, c'est le client qui va vous donner notre client. Et c'est ça, l'immobilier. Oh, où mais Mokta, bon, tu dis tes forces au quotidien Tes forces viennent d'où Est-ce que tu peux remercier les personnes qui t'ont soutenu jusqu'ici dans ce domaine Est-ce que tu peux, tu peux... Bon, à toi. En fait, toutes mes forces viennent de mes clients. Mm -hmm. Ce sont mes anciens clients qui me donnent toujours des clients parce que Morta n'a jamais eu de plaques engagées à quelque part. Mm -hmm. Je n'ai pas encore de site. Mm -hmm. Mais ce sont mes clients qui me donnent d'autres clients. Car quand je travaille avec eux, ils voient moi, mon honnêteté il m'apporte d'autres clients. Mmh. C'est comme ça que je travaille. pas besoin de 100 clients par jour pour m'en mmh. sortir. Donc, je suis un peu ça. Mmh. Monta, est-ce qu'on peut remercier, je veux dire, est-ce qu'on peut citer l'un des collègues sérieux dans l'affaire Un ah. ou deux collègues sérieux oui. qu'on salue au passage Oui, je vais beaucoup saluer uh, M. Eben Bruno. M. Mmh. Eben Bruno M. Bruno de Lopont, car c'est un collègue que je mmh. constate très, très sérieux. Mmh. Uh, je vais saluer aussi ici uh, un collègue Modéliste, euh, modeste en fait, de la nouvelle au 7e, mm -hmm. car ce sont les grands frères qui m'ont vraiment beaucoup guidé. Je veux aussi saluer ici Penda de l'ONU Sport, mm -hmm. des collègues qui m'ont vraiment entretenu dans le métier lorsqu'ils étaient dans mes débuts. Mm -hmm. bon, euh, est euh, peu ça. Monta, est-ce que tu peux envoyer mon euh, la main, la main, la main, je veux dire, euh, celle qui parvient quand même à mettre ton ventre, euh, ou même ton bas ventre, à l'aise, charge <rire> euh, en fait euh, ah, c est, c est, rappelons quand même que c'est euh, morta et fils quand on parle fils, on voit forcément que derrière fils, il y a aussi une personne qui est accompagnée pour la reproduction okay. en fait euh, euh, mon épouse euh, Tsagé mm. Chimène Rose euh, en devant le micro je te donne euh, tout mon cœur car c'est toi qui sais comment faire tous les matins et tous les soirs pour guérir ma figure et me rendre heureux. Car sans toi, je ne pourrais pas vaquer à mes occupations. Voilà, euh, Morta, c'est fait un très grand plaisir d'être chez toi. Merci de nous avoir accueillis ici dans un cadre très propre et bien euh, tranquille. On te souhaite de passer une très belle journée. Ah, merci aussi à vous. C'est moi qui vous remercie vraiment car... Euh, cette surprise euh, m'a rendu euh, et tout dit, pas Je n'arrive pas à avoir les paroles pour répondre aux questions que vous me posez actuellement. C'est moi qui vous remercie. Merci, Morta. C'est votre émission Ranka, mesdames et messieurs. Vous avez compris, lui, il était aussi surpris. Hein? Et vous aussi, attendez-nous chez vous. Nous viendrons aussi avec la surprise parce que l'émission Ranka se déplace vers les invités et où l'invité veut et non le contraire. Donc, c'est vous les boss. On est ensemble.